Salut à tous, c'est Oulien Fontenoy, je suis avec Paul et on va relever le défi Track Challenge. C'est parti Épreuve 1. Les règles sont simples, les riders vont devoir partir à l'arrêt de ce trait. Un tour de pédale uniquement pour se lancer, il sera interdit de pédaler par la suite. Et C'est le premier qui arrivera à cette ligne d'arrivée qui remportera la première épreuve. Que le challenge commence. 3, 2, 1. 9.05 à euh, moi Je pense qu'avec le BMX On va prendre un petit peu plus d'élan Normalement ça devrait passer 3, 2, 1 Top manche gagné bien joué 1, 0 donc maintenant on part sur la deuxième manche c'est parti Pum pour cette deuxième épreuve les riders vont devoir pédaler en marche arrière ils vont bien sûr effectuer le défi pas sur ce chemin mais à l'intérieur du peuple on a trois essais c'est celui qui ira le plus loin que le défi commence Ok premier record Paul On met la roue avant Ici à battre ah, ah ça monte Ok ma marque elle est là à peu près Deuxième essai pour Paul Bon on fera pas mieux ce coup-ci Allez moi je vais essayer de battre ton record Oui, oui, et... Là, ah là là là là là là là Troisième essai et dernier essai. Allez. Allez. Allez. salope. la mort. Là, il a mis la barre haute. Presque un tour. On arrêtera ici. Je crois que j'ai gagné. Il me reste un essai. Il me reste un essai. Je sais pas ce qui peut arriver. La folie. Là, je vais y aller en mode. Prends l'élan. On verra ce qui se passe. Un tour pour toi. Ah. <rire> ah. <rire> ah. Bah alors. Belle victoire. J'avoue. Donc, on est à 1-1. Ça va être le moment de la manche finale. C'est parti. Ouais. Pour cette épreuve ultime, nous partons sur la manche des ballons. Chaque concurrent aura 5 ballons sur son parcours qui va devoir éclater ou toucher. Éclater un ballon comptera 2 points, le toucher 1 point. C'est Paul qui commence, voyons combien de points il va marquer. One point. One point. Je roule dessus, faites pas T'as vu comme j'ai roulé là Donc total pour Paul de 5 points puisqu'il en a éclaté un donc 2 points et il en a touché 3. Donc voilà total de 5 points. J'ai remarqué qu'il faut se jeter sur le poteau plutôt que le ballon apparemment. Donc on va faire la technique du suicide, je vais me jeter sur le poteau plutôt que le ballon. Peut-être toucher les pédales, les roues peut-être ça éclatera mieux. Et on voit si je peux battre le 5 points. Et à la fin de la vidéo il y aura un t-shirt bomber show à gagner donc restez bien. Allez c'est parti Ah point. Point. Point. Point. Oh, il a pas pété Du coup c'est bon. égalité Ouais égalité il va falloir qu'on départage. Du il y a bah, deux deux ou un un comme on veut. des Départage, qu'est-ce que tu proposes J'ai un truc qui est bien connu, c'est l'heure de l'apéro en plus, il ouais. fait nuit. On va tenter un truc, j'ai vu ça sur le net. On va essayer de décapsuler une bière en sautant un peu pareil. C'est parti C'est parti. Nouveau défi, décapsulage de bière. Choix. Pour finir la session, on est parti sur une bière. Seulement, on n'a pas de décapsuleur. Donc l'idée, ça va être de décapsuler en l'air. L'idée donc, je saute. Dans les rayons, on va essayer de décapsuler la bière Et puis celui qui arrivera à décapsuler pourra la boire bien sûr L'abus d'alcool est dangereux pour la santé bien sûr Donc avec modération, parti Tiens. Ah. Saute plus droit, pour que moi je suis tendre mon bras et... A ah. Ah. moitié ouverte Oh, je te la finis, vas-y Allez tiens à toi, faut que je vous la tienne, comme ça on va pouvoir boire l'apéro. Bon en vrai je suis pas fan de la bière, mais c'est pas grave, ça fait rider. On va essayer de lui mettre ça dans les rayons. On va bien la secouer, comme ça ça va gicler. Vas-y elle va être bonne, allez, c'est parti. Ah merde. Ah À gauche à droite. Ah faut la finir. Wow. Ah, à la Comme promis vous allez pouvoir gagner le t-shirt bomber show la collection vous le savez elle est en ligne sur mon site internet les suites et les t-shirts Donc je vous fais gagner ce t-shirt là la taille de votre choix Il suffit de mettre dans les commentaires votre nom je souhaite participer Très simple voilà comme ça vous êtes sélectionné d'office Merci Paul pour sa participation bah, De rien c'était cool Du coup on sait pas on a égalité voilà on finit l'apéro de nuit on s'est régalé N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Youtube, Instagram bien sûr abonnez vous Et je vous dis à la semaine prochaine Ciao les gars Ciao